Comment se libérer de la peur d'échouer C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, euh, qui suis-je déjà Pierre David, fondateur de l'Académie de haute performance. J'accompagne des sportifs à arriver sereins et confiants en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Aujourd'hui, on va voir Alexandra Rechia, quintuple, quintuple championne du monde de karaté, qui a aussi eu la peur d'échouer, même si elle a ses cinq titres de championne du monde et qui l'a dépassée. Aujourd'hui, elle va vous donner les clés de comment elle l'a dépassée. Avant d'aller plus loin, déjà, tu peux t'abonner tout de suite à juste euh, sur la petite cloche euh, où tu recevras des notifications pour ne pas louper une des vidéos. Sinon, YouTube ne te les montrera pas toutes et ce serait un peu dommage. Donc, Alexandra, euh, tu es présente. C'est bon, Alexandra, tu es présente. Comment vas-tu, Alexandra Ça va, merci. Et toi ça va très bien, merci. Alors du coup, on enchaîne. Si, si vous n'avez pas vu euh, les deux dernières vidéos, bah, je vous encourage à retourner dessus. Donc Alexandra, euh, comment se libérer de la peur d'échouer tout simplement Est-ce que toi, déjà, avant de donner, comment tu t'es libérée de cette peur d'échouer Est-ce que tu l'as déjà eue Alors, euh, ça a été très particulier euh, mon expérience euh, avec euh, la peur d'échouer parce que euh, j'étais plutôt quelqu'un en tête brûlée. Euh, euh, qui voulait euh, qui voulait casser la bouche de tout le monde euh, sur les tatamis euh, euh, j'étais toujours la plus petite à 6 ans à 6 ans quand j'ai fait ma première compétition j'étais j'étais la plus petite il n'y avait pas de catégorie de poids à l'époque c'était que des catégories d'âge je prenais des grandes girafes là et euh, j'arrivais sur l'aire de compétition enfin même dans le gymnase avec les yeux froncés et là il y a les grandes qui disaient oh, non la petite elle est là elle va nous elle va nous elle va nous torcher <rire> donc euh, je n'étais pas du tout du genre à avoir peur euh, de l'échec j'étais vraiment là, mon objectif en tête et bah, arrivé un jour euh, malgré mes cinq titres mondiaux euh, malgré mon expérience euh, parce que j'avais 30 ans quand même 30 ans, mon ouais. expérience du haut niveau il bah, y arrivait un jour où je n'y arrivais plus j'avais tellement peur de ne pas atteindre mon objectif et tellement peur de l'échec que j'arrivais en compétition littéralement bloquée stressé tendu à un point que je ne maîtrisais plus mon esprit je maîtrisais plus mon corps et j'arrivais plus à en faire ce que je voulais alors qu'à l'entraînement tout se passait bien que je faisais des très très bons entraînements et que j'étais très satisfaite Donc ça a été hyper dur ça a été très frustrant j'ai beaucoup pleuré parce que j'arrivais pas à trouver les solutions une fois deux fois trois fois au bout d'un moment je me dis stop stop, tu ne peux pas continuer comme ça parce que là, tu passes à côté de ta dernière année de compétition. Ce n'est pas possible. Quoi. Avec ton niveau, avec ton expérience, ça ne peut pas t'arriver. Ce n'est pas normal. Donc là, j'ai fait le choix de travailler avec Pierre, de suivre le programme de l'Académie de la Haute Performance. Et là, j'ai enfin obtenu les clés et au bout de trois semaines, je voyais déjà les résultats en compétition et au bout de cinq semaines, je retrouvais le chemin du podium donc c'est que c'est possible et, et du coup alors, alors moi je, je souriais parce que euh, je t'entendais dire ça et c'est vrai les, les premières séances ensemble où je te revois vraiment euh, là à ce moment waouh, il se passe quoi et tu trouves, bah, derrière il y, a, il y a des sélections au jeu et bah comment tu as fait en fait pour... Euh, quelle est la clé pour en arriver euh, là à, à se libérer en fait tout simplement et bien bah, une bonne grosse séance de dépolarisation <rire> Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sûr que ce terme paraît complètement flou et, bien, et beaucoup trop long. <rire> Mais euh, non, non, c'est un processus qui est extrêmement efficace. C'est juste lâcher prise sur ce qu'on ne connaît pas. On, peut, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tu le dis souvent. Et on ne peut pas anticiper le résultat. Et plus on se projette sur un futur qui nous fait peur, moins on est concentré sur l'instant T. Et, euh, et sur la mission en fait, sur l'objectif et du coup forcément notre cerveau il est conditionné, il est conditionné par la peur au lieu d'être concentré sur l'instant présent et sur être effectif sur l'instant présent donc déjà je dirais que la première chose à faire c'est euh, réussir à être concentré sur l'instant présent et pour vraiment éliminer la peur euh, ça serait de, de, de prendre conscience que ce futur il euh, y, y, y a une limite à ce qu'on peut maîtriser, à ce qu'on peut contrôler et du coup lâcher prise sur le futur en fait juste se concentrer sur tout ce qu'on a à faire sur chaque étape avant cet objectif mettre tout en œuvre pour aller dans le bon sens et après arriver le jour de la compétition léger en se disant aujourd'hui ce que j'ai à faire c'est juste ce que je fais à l'entraînement tous les jours depuis des mois et des mois, voire depuis des années et pas penser au résultat, en fait, être vraiment concentré sur l'adversaire, sur l'instant T, sur la course, enfin sur ce dont, ce qu'on doit faire tout simplement, sans se projeter. Se projeter, c'est vraiment l'ennemi de la performance. C'est clair, parce que dès qu'on se projette, on, on imagine des choses avec plus de bénéfices que d'inconvénients ou l'inverse. Et du coup, euh, bah, entre justement la, la peur d'échouer qui, dans toutes les théorie qu'on peut voir de la préparation mentale classique on va nous, nous, nous dire d'être dans le moment présent d'être sur le moment de ne pas se projeter sur le résultat mais qu'est ce qui fait la différence entre les formations euh, enfin les séances de préparation mentale plus classiques que tu avais fait auparavant et là les séances de dépolarisation euh, que nous avons fait ensemble quelle est la... alors la différence et euh, euh, alors je crois que c'est pas à ma première séance c'est peut-être à ma deuxième mais j'ai compris en fait que euh, quoi qu'il arrive la vie elle sera belle Quoi qu'il arrive, que j'atteigne mon objectif ou que je ne l'atteigne pas, ben en fait, euh, ça sera cool. Et il y aura autant de bénéfices et d'inconvénients dans la première situation que dans la deuxième. Donc, en fait, j'ai retrouvé une espèce de neutralité vis-à-vis -vis de mon objectif et je ne suis plus dépendante de ça. mon objectif. C'est-à-dire que mon objectif, il est ultra important aujourd'hui, mmh. toujours. Mais par contre, je sais que si je ne l'atteins pas, ben, j'ai quand même des belles choses qui m'attendent par la suite. Et euh, du coup, ça permet de reprendre un peu euh, son pouvoir, de récupérer un petit peu son pouvoir et de ne pas être dépendant de quelque chose. C'est ça. Parce que dès qu'on met l'objectif le, le, le, le, sur ce piédestal, bah, finalement, on est, notre état intérieur, notre bien-être va bah, dépendre de la réussite ou non de ce projet à court terme. Donc, euh... Ouais. Et en fait, c'est ce lâcher prise, vraiment, qui m'a permis de retrouver ma liberté, d'éliminer cette peur. Attention, je ne dis pas que je ne suis plus stressée parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent peur et stress. Et pour eux, c'est la même chose. Non, il y a la peur qui bloque littéralement et qui t'empêche de faire, de te mettre en action. Et il y a le stress qui est quelque chose quand même de positif puisqu'il va te préparer à l'action et, et, et qui va t'alerter sur les signaux, les, les, les choses qui sont importantes pour être concentré. Mais il faut vraiment différencier, être stressé. Oui, c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la compétition. Tant que tu maîtrises tes émotions et que tu es concentré sur ton objectif, tout va bien. Par mmh. contre, la, le, le, la peur qui te bloque littéralement et qui t'empêche d'agir, ben là, c'est problématique. Ouais là c'est problématique et, euh, et c'est top du coup il est compris que là à ce moment-là de revenir dans le moment euh, présent tout simplement et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas Donc, euh, et de savoir, d'avoir la foi que quoi qu'il arrive il y aura autant de bénéfices que d'inconvénients exactement donc, ça bah super, merci beaucoup Alexandra. Alors, si cette vidéo t'a été utile, pense à la partager autour de toi tout simplement. Parce que ça peut peut-être aider d'autres sportifs, d'autres entrepreneurs qui sont dans ce cas-là. Et si tu as envie tout simplement toi aussi de franchir le pas et de littéralement juste passer un gap, bah, tu prends rendez-vous tout de suite avec une personne de mon équipe, tu sélectionnes un créneau, tu remplis le questionnaire et tu tomberas sur une personne de mon équipe qui a suivi le programme aussi, qui pourra voir si tu es prêt ou pas à rentrer dans ce programme et passer un gros gap et éliminer totalement et bah, définitivement, tout simplement, et ça, on peut le dire aujourd'hui, euh, la, la peur d'échouer. Donc, bah, merci Alexandra et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.